Salut salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des astuces pour vivre en mode keto ou cétogène sans se prendre la tête. C'est à dire on fait ça le plus simple possible. Alors ce mois de mars est un mois spécial parce que c'est le mois de ma fête. D'abord je voulais rien faire de spécial, enfin, je ne vais pas faire une fête, mais je ne voulais même pas faire un gâteau. Mais après, je me suis dit, OK, pourquoi pas, pourquoi pas faire un gâteau que je n'ai jamais fait, par exemple, pour euh, euh, montrer, donner une idée de ce qu'on peut faire pour sa fête. Et c'est pour ça, donc, que je vais filmer euh, comment je fais ce gâteau que je n'ai jamais fait. Et j'espère que ça va vous donner vraiment des bonnes idées. Le gâteau que je vais faire, en fait, je voulais d'abord faire un gâteau de tiramisu. Mmm, tiramisu <rire> J'aime le gâteau tiramisu. En fait, j'aime vraiment quand le gâteau est un mélange de croquant et de, de douceur. Et tiramisu, c'est vrai que euh, la partie cocotte est mouillée. Mais j'aime vraiment cette combinaison-là. C'est vraiment ça que je voulais faire. Mais je n'ai pas trouvé la, le fromage mascarpone. Et tiramisu sans fromage, mascarpone, sans rhum, sans café, je ne sais pas ce que c'est. Alors, j'ai décidé de changer. Et lorsque j'ai vu cette recette que j'ai depuis quelques mois, mais que je n'ai jamais testé, je me suis dit, ah, oh, mais voilà, ça, c'est parfait. Ça peut très bien remplacer euh, le tiramisu. Et le gâteau, donc, c'est le gâteau. En anglais, c'est Keto Sex in a Pan. Mmh. sex. OK, bon, j'ai quand même trois enfants, là, mais... Je suis consciente que les petits aussi me suivent, alors ça, un autre nom, ça peut aussi s'appeler gâteau lasagne. Et c'est plus ce mot qu'on va utiliser pour être un peu plus, hein, pour être un peu plus, ok? Pour être, euh, pour ne pas utiliser le mot sexe, ok? Alors, sans plus tarder, on va y aller. Alors le gâteau lasagne, c'est un gâteau qui a plusieurs étages. Ou layers ça a plusieurs plusieurs couches en fait et euh, c'est pour ça que on a le nom donc gâteau lasagne et en bas en bas de voilà le moule que je vais utiliser en dessous il y a donc cette euh, cette croûte de, croustillante au chocolat donc on va commencer par faire ça et pour cela nous aurons besoin de la farine d'amande le, euh, enfin, le chocolat en poudre du beurre du sel et enfin, pas grand chose et donc on va, y, on va y aller alors on va mettre on va faire une amande une tasse et un quart de tasse donc, une tasse manger de compas J'ai cette quantité de beurre, je vais les diviser en deux. Et les petits morceaux. Un petit peu grumuleuse comme ça donc on va mettre ça dans le four on va presser dans le four et euh, enfin je vais dire dans le, le moule et le four est préchauffé à 325 degrés fahrenheit au four pour 15 minutes alors pour la, la crème de cheese de fromage on va utiliser donc la crème à fouetter donc j'ai utilisé un quart de tasse j'ai aussi mis un quart de tasse de euh, sucre glace sans sucre enfin <rire> sucré à et une petite cuillerée, demi cuillerée de vanille. Donc on va battre et ensuite on va ajouter 8 ounces de cream cheese. On va ajouter crème au fur et à mesure, c'est ramolli. Donc euh, une astuce pour que la crème ne fasse pas des petites boules, euh, le, enfin je vais dire le cheese au fromage. Le fromage en crème, il faut euh, chauffer quelques secondes au micro-ondes, entre 10-30 secondes, ça dépend de la grosseur. Donc, on va mettre, on va ajouter au fur et à mesure et on va battre. On obtient donc là notre crème euh, au fromage, bien hontueuse. Et donc quand la croûte va être refroidie, on va mettre ça au-dessus de la croûte au chocolat. La croûte au chocolat est prête, mais elle est encore chaude. Donc on va attendre que ça se refroidisse et ensuite on va verser ça au-dessus. Ensuite on va faire la couche de euh, poudine au chocolat. Là, ça c'est la suite. Ici on va mettre boîte, des amandes une boîte. fruit et Erigital. On va tourner et laisser bouillir pour que le sweetener fonde se mélange bien. Et là, on va verser ici, en bien réduisant, oups, en réduisant. Alors là on va mettre du zin Moi je mets juste un quart parce que un quart de petite coeur parce que j'aime pas quand ça c'est trop gluant. Ensuite on va mettre le chocolat. Donc la peau de chocolat. Des mi de vanille et du beurre. On voilà a ici trois quarts de beurre. On va laisser refroidir. Maintenant, on va mettre la crème de cheese, la crème au fromage. Alors, le poudine chocolat est refroidi. On peut voir que c'est vraiment l'aspect d'un pudding. <rire> donc, c'est ça. On va verser donc au-dessus. Donc, ça, c'est la troisième couche. Et puis, on va avoir une quatrième couche qui va être euh, la crème, une crème fouettée. Ça sera la dernière couche. Et au tout au-dessus... On va saupoudrer avec du chocolat râpé. Niamie. Donc, on va étaler bien ça. OK. Pour euh, finir, la dernière couche, ce que nous allons mettre, c'est la crème, une tasse et demie. J'ai déjà mis. Euh, là, on va aussi mettre euh, deux cuillères de sucre à glacer. Euh, suève. Ensuite on va mettre euh, des mi de des traits de vanille. Et moi, euh, c'est pas dans la recette, mais je vais ajouter un petit peu de crème de tartre. Ça c'est pour permettre à, à la farine de détenir. C'est pas obligé mais je vais mettre ça. Juste un peu. Ok, donc là, on va battre. Alors, au-dessus du poudine on va mettre donc la, la crème que nous avons battue, qui est là. Elle est bien ferme. Alors, pour terminer, j'ai utilisé du chocolat noir. 100% chocolat noir, c'est ce paquet. Donc, c'est sans sucre que j'ai râpé avec la râpe ordinaire, comme ça. J'ai utilisé les petits trous. Et voilà. Et je saupoudrais sur le gâteau. Donc, voilà. C'est la perfection. Vous voyez Ici, on voit bien les layers, les, les, euh, comment on appelle en français, les étages, voilà. Donc en bas, on a la croûte, ensuite euh, la crème au fromage, ensuite le poudine au chocolat et au-dessus, on a euh, la, la crème, la crème euh, à la vanille et on saupoudre tout dessus du chocolat. Donc, c'est la perfection donc, je vais laisser ça au frigo pendant au moins deux jours parce que j'ai fait ça à l'avance. Et le jour de ma fête, on va déguster. Voilà. C'est beaucoup d'étapes, mais euh, c'est pas compliqué à faire en fait. Alors, on me souhaite bonne fête. C'est so as Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Mmh, mmh, mmh, Mouilleux à souhait Trop, trop bon mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Trop bon Trop bon